Oui, c'est des têtes que je connais. Ça me fait quelque chose de voir le, le petit de la cité ici avec son sourire. Si vous voulez, ça c'est un souvenir qu'on va garder parce que la cité, elle va être démolie pour un nouveau réaménagement. Ça nous fait quelque chose. Ça va plaire aux gens du quartier parce que euh, déjà, ils n'ont jamais vu ça, des photos collées au mur. Si les jeunes de la cité, ils vont voir ça, ils vont tous venir me serrer la main, ils vont me dire c'est bien. Là ils sont étonnés dans le bon sens du terme et c'est vrai que c'est toujours étonnant déjà de se voir en photo quand, euh, quand on est l'acteur de la photo. Avec mon ami Oji, on a proposé un travail de mémoire euh, portant sur les habitants, un projet en collaboration avec la ville de Grancy. Moi sur la partie photo avec euh, des portraits d'habitants et Oji euh, sur euh, la partie euh, peinture. Et à la rentrée prochaine, c'est une énorme fresque sur un pan euh, entier d'un des bâtiments qui sera réalisé par Oji. Donc on est là aujourd'hui pour coller les portraits des, des, des gamins, des gamines, des papas, des mamans qui ont bien voulu euh, prêter leur image, comme on dit. C'est bien de faire participer les habitants, les gens pour donner une âme à la cité. On est passé par là pour dire qu'il y avait une vie ici. Ce que je fais, c'est un travail de mémoire avec les habitants, en fait. Immortaliser des instants de vie, des portraits de ces habitants qui, qui, sont, qui sont encore là pour le moment. Voilà, les ambiances que j'aime dans les, dans, dans les quartiers populaires. La Versailles en gros, c'est bien...